Euh, « Vous allez récupérer sur l'ÉA le fichier, euh, le lien pour le fichier pour le travail collaboratif. » Un cours d'une heure cinquante, si on fait juste parler, c'est long. Notre étudiant perd le focus. Il faut venir l'activer. Donc, on va venir y proposer des activités qui vont rendre l'étudiant actif dans ses apprentissages. « Première partie, c'est juste cette partie-là que vous devez répondre pour l'instant. »« Trouvez l'URL de la publicité. » Vous allez me dire, c'est quoi l'objectif de communication? Que je l'ai fait travailler en équipe parce qu'ils apprennent beaucoup par leur peur. Donc, nos étudiants, quand ils viennent pour travailler, pour mettre en pratique ce que je leur ai montré quelques minutes auparavant, ils vont échanger sur le sujet, puis ça va leur permettre de bonifier leur apprentissage, et ça va surtout leur permettre de le faire et d'être suivi par moi pendant le, la période de travail d'équipe. Euh, L'avantage du fichier Excel par rapport à un fichier Word, par exemple, quand je l'ai fait travailler en équipe, euh, j'ai juste, juste des onglets à, à, à créer. Donc, ça me permet d'avoir qu'un seul fichier, euh, un fichier réponse, avec toutes les réponses de toutes les équipes. Euh, pour moi, c'est plus facile à suivre, mais en deuxième lien, c'est que ça, une fois le travail fait en classe terminé. Euh, les étudiants ont plusieurs exemples de ce que d'autres équipes ont fait. Donc, ça vient bonifier aussi leur apprentissage s'ils viennent le valider un petit peu plus tard, là, en révision ou en prévision d'un examen quelconque. Là, j'ai vu là, que vous aviez des questions là, pour. Je me réserve toujours un, une période de temps à la fin de, de mon cours, soit un 20, 30, des fois plus, parce que je veux qu'ils travaillent pendant mon cours aussi sur leur travail de session. Euh, mais je fais ça parce que je vais venir valider. Est-ce qu'ils sont actifs aussi dans leur travail de session. À distance, on l'a tous vécu, euh, c'est un petit peu plus dur pour l'organisation, pour leur travail. Donc, j'ai validé voir s'ils sont rendus à l'endroit qu'ils devraient être. S'ils ne sont pas, ben, je les ramène sur le droit chemin. Je réponds à leurs questions. Je planifie du temps en classe alors qu'ils sont présents avec nous pour répondre à leurs questions sur leur travail de session pour m'assurer qu'ils poursuivent leur apprentissage et entrer le code dès suivant. Donc, c'est avec ça que vous allez avoir accès à mes questions. J'utilise K.O.T. parce que ça amène un côté ludique. Je l'utilise principalement en révision. Donc, au début de mon cours, je commence avec un 5 minutes de révision de ce qu'on a vu au dernier cours. Et je viens leur poser des questions euh, par K.O.T. Donc, c'est ludique, c'est le fun, on trouve ça drôle. Euh, c'est le plus vite qui répond que, que le plus de points. Euh, mais ça le permet... Euh, de valider, voir s'ils ont gardé leurs apprentissages qu'ils ont fait au, au dernier cours. Selon vous, est-ce que cette publicité est pertinente si je viens de l'afficher dans une revue qui s'appelle Ricardo? Je l'ai fait intervenir sur question rapide, donc euh, soit crochet vert ou X rouge. Une question courte. Euh, pourquoi ça me permet de valider s'ils sont actifs? Je vois que tout le monde a répondu, sauf il y a euh, Véronique qui n'a pas répondu. Véro, est-ce que tu es présente? Est-ce qu'ils avais... est qu suivent ce que je dis? Euh, donc la majorité vont répondre. Mais ça me permet de valider aussi, voir bon, s'il y a une ou deux personnes, hein, s'ils si, si suivent ou pas, est-ce qu'ils sont présents. Selon vous, sur cette publicité, est-ce qu'on encourage... On veut promouvoir la notoriété, l'image ou l'action. J'utilise mes sondages dans Zoom comme euh, transition. Je vais leur venir leur poser une question un petit peu plus longue qu'une question euh, euh, crochet euh, oui ou non, si on veut, là, pour venir valider voir si ce qu'on vient de faire a bien été saisi. Donc c'est plus concret et ça les active dans leur apprentissage aussi. J'utilise tous ces outils là parce qu'ils me permet d'aller chercher cette rétro que j'ai besoin pour valider, voir si les apprentissages sont au rendez-vous. Je veux garder mes étudiants actifs tout le long du cours, parce que justement, euh, si je vais avec un, une présentation qui dure 1h50, je risque de les perdre, puis le cours va être plus monotone pour eux.